Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vous présente un nouveau jeu sur le thème de l'espace, Spaceborne 2. Comme vous pouvez le voir, l'interface est entièrement en français. Le jeu est encore en early access, donc en cours de développement, mais il avance bien, il avance très bien. Ici vous pouvez choisir vos points de compétence. donc euh, comme je ne connais pas encore trop bien le jeu, je vais mettre des points un peu partout. Ici je vous montre les différentes places que vous pouvez choisir. Comme vous pouvez le voir, on peut jouer pas mal de rôles. Ensuite, vous pouvez choisir le look de votre personnage. Donc vous pouvez choisir un look d'homme ou de femme. Vous pouvez choisir donc la coupe de cheveux La couleur des cheveux avec une grande précision, vous voyez On peut vraiment avoir les cheveux qu'on veut Vous pouvez façonner le personnage que vous voulez avec une grande précision Et c'est parti. Voyons ça. Voyons un peu les graphismes. It's about time you je note que dans ce jeu on ne peut pas être perdu. On trouve tout de suite la première quête. Ça c'est une bonne chose. Surtout quand on découvre. les graphismes ont l'air plutôt bien fait ça tourne bien donc allons chercher notre première quête When do you plan on paying my rent? Why don't you consider doing more rookie work? Our connector always has many freelance jobs available. When was the last time you spoke to him? Be quiet and listen to me for once in your life. You know how much I love you and how much respect I have for your father. I can't good conscience allow you to continue wasting away your life like this. J'ai laissé les choses descendre trop longtemps. C'est à temps que vous avez commencé à porter votre propre poids ici. de là-bas. Donc vous demande de faire quelque chose pour moi. Vous allez aller et obtenir un travail de freelance de Connector. Bonne chance. Donc ça parle anglais mais... C'est écrit en français donc euh, bon ça va. Fait... Allons découvrir cette belle ville. Ça tourne bien, aucune saccade. C'est impeccable. As a matter of fact, I was looking for a pilot to take an old woman to the Ferrand station. Well, there is this one combat mission. But they specifically requested a minimum of SX for class ships. That thing shouldn't even be categorized as a ship. It's made up of so many different ship parts. I couldn't even begin to guess its class, let alone its usefulness. You know it's a miracle it hasn't borne itself apart just leaving the atmosphere. Okay, I'm going to stick my neck out a little for all time's sake. Mais si quelqu'un asks, demande, dis que vous avez fait une statement sur votre classe de I Je ne veux pas perdre ma licence sur crazy antics. antiques. Ne fais pas me regretter ça. Bonne chance. On a donc un vaisseau spatial. Alors ça c'est bien parce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir un vaisseau spatial. Surtout dans les jeux de l'espace. Bon faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Au début, euh, le premier vaisseau, bon, ben, c'est sûrement une vieille timbelle. Vous voyez en bas à droite, on a la jauge de fatigue. Il doit y avoir la santé, tout ça, le bouclier. Je découvre. Alors, voyons un peu ce vaisseau-là. Un intéressant. Le nôtre, c'est celui-là, là, au fond. Elle veut pas mal, tu ont... vois. Ouais, bon, c'est pour démarrer, quoi. J'espère qu'on peut survivre dans ce truc. Bon, ouais, ok. L'entrée est devant. Ok, on s'installe. Alors, F pour décoller. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. La première, donc, puisque, bon, envie d'arriver. Donc, j'appuie sur Shift pour pousser. Mais bon, ça, c'est moi qui l'ai configuré. Hein. Vous pouvez configurer toutes les touches comme vous voulez, c'est libre. Hein. Je trouve que le décollage est plutôt bien fait, hein. les effets sont bien. Petit tutoriel, et ça c'est bien parce que quand on démarre dans un jeu, c'est important quand même de comprendre comment ça marche. calibration module activated calibration completed waiting for the thruster input OK c'est plutôt bien fait ça à part que je vais passer à travers la planète là je sais pas Donc voilà pour cette petite présentation. Vous voyez un peu le début du jeu. Comment il est fait. Le style. Par la suite, dans ce jeu, on peut monter sa faction. Son empire. Attaquer les autres empires. Les autres factions. On peut développer toute une armée. Voilà, c'était une petite présentation rapide. Dans une prochaine vidéo, on verra un peu de combat. On verra un peu plus. Là, c'était vraiment pour, euh, pour découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, ben, lâchez un like. Laissez un petit commentaire. Ou euh, même euh, abonnez-vous bon jeu à vous et à bientôt